On a envoyé ce livre pour le live des 6 millions d'Inoxtag. Comme vous le voyez à l'écran, Pidi le tient actuellement dans les mains Donc je vais vous montrer le replay Et juste après vous avoir montré le replay Je vais vous montrer qu'est-ce que contient le livre Buenas tardes Santos, c'est Lucas Brasier. On se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet Mais juste avant, n'hésitez pas à liker pour le soutien Ça fait toujours super plaisir Surtout pour une vidéo comme ça, ouverture de colis Vous allez voir, la réaction d'Inoxtag est complètement folle Oh, oh Ça c'est oui, archi stylé de oh Attends, oh a Ils ont trouvé un... le colis oh, très, très très stylé ah oui. Attends, attends mais c'est un livre qui raconte un livre. Mais wesh Mais non Toutes les dates, tes Et ah, oui. tout ah, toutes les vidéos Eh oui Toutes les vidéos Attends, ça, ça c'est un bel livre. Il y a même une participation sur des lives. Mais c'est incroyable wow, Attends, il y a un mec qui a, qui a fait un livre entier T'as combien de pages, du coup attends, y pas quoi, de quoi. Il y a 350 pages, le livre. Mais tu sais qu'il n'y a même pas de mots. C'est un... là, remerciement pour t'expliquer le, concept... le contexte de la conception de cette YouTubeographie. Une... Attends, on ne peut pas, pas un... voir. Ah, mais je vais essayer de choper la, la cam sur la table. Ah, oui. mais je ne sais pas si elle a de la batterie, je pense pas. La pour vous, vous expliquer le contexte de la création de cette YouTubeographie, après, je vous remets la suite de la vidéo. En gros, avec l'aide de 13 étudiants à qui j'ai proposé de participer, qui sont juste ici sur la première page, je leur ai dit voilà, j'ai une idée pour le live d'InoxTag, j'ai envie de lui offrir euh, un livre qui s'appellera donc une YouTubeographie. Et le principe est simple, comme Inoxtag, il est toujours dans le dépassement de soi, à se dépasser physiquement et mentalement, je me suis dit qu'un livre qui retrace toute son histoire avec toutes les vidéos qu'il a publiées, ça pouvait être une idée pertinente, et du coup je leur ai proposé. Ils étaient grave chauds, donc c'est pour ça, on repart tout de suite dans la suite de la vidéo, et comme vous voyez pour le moment ça lui plaît vraiment beaucoup. C'est incroyable hein. C'est qui ça Inoxtag, c'est plus qu'un brasier ah oui, parce qu'à la fin en fait, du livre, j'ai mis une photo d'Innoxtag et moi. Et j'ai dit, euh, ouais, peut-être un jour on sera amenés à, à se croiser et on, ensemble on écrira une page de ton histoire. Et du coup, j'ai mis une photo que j'avais avec, avec Innoxtag dans le livre. Donc, on a vu lors du tournage du Où est-ce qu'il est Le Où est Charlie de Squeezie Et du coup, ils ont ouvert le livre par la fin et ils ne l'ont pas ouvert par le début. Et c'est pour ça qu'ils sont tombés juste là, on peut le voir à l'écran, sur, sur la photo que j'ai mise avec Innoxtag. C'est qui C'est une photo Ah, mais c'est lui, Lucas. Mais Attends, regarde le dernier, c'est le février, c'est moi. Les Amis, en fait, quelqu'un a fait un livre. Vous regardez, c'est stylé. Et chaque page, c'est un une vidéo YouTube. Chaque page de garde, c'est ça Ils n'arrêtent pas de dire que c'est stylé. C'est notre hein. première vidéo, wesh. Et, je... et à chaque fois que je tourne, il y a d'autres vidéos. Et toi, tu donnes tes impressions en fait dans les notes. Mais et oui, oui c'était pour ça. Bien. Comme ça, il peut ah, mettre des notes la de souvenirs par rapport aux vidéos. En fait, incroyable le livre, merci beaucoup. Le, le livre, il est incroyable. Et oui, il a dit à la fin, le livre est incroyable. Donc là, vous avez vu l'extrait. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans le livre. Donc, comme vous l'avez vu, il l'a feuilleté, vous avez toutes les vidéos d'Inoxtag qui ont été publiées sur sa chaîne. Donc vous voyez, ça remonte à très très loin. Donc vraiment, voilà la première page de garde. où En haut, vous pouvez voir, c'est 2015 et en dessous, c'est 2023. Bien sûr, sur cette photo, vous voyez également les étudiants qui m'ont aidé sur ce projet. Donc je les remercie vraiment tous. C'est grâce à eux qu'on a pu aussi faire ce livre aussi rapidement et pouvoir l'envoyer dans les temps. Parce qu'Inoxtag avait dit pour début février qu'on avait à peu près jusqu'au 20 février pour envoyer des colis si on souhaitait le faire. Maintenant, je vais vous montrer la page d'introduction. Donc, vous l'avez juste ici. Donc, euh, je vous la montre et je vais vous la lire. « Salut Inok, j'espère que tu vas bien. Cette YouTubeographie est là pour fêter tes 6 millions d'abonnés en rentrant, en retraçant chaque étape de ton parcours pour en arriver jusqu'ici. » Donc là, je lui dis la première vidéo que j'ai mise et là, la dernière. Et là, je lui ai mis deux rêves que peut-être les plus anciens auront. À tes débuts, durant un live sur Fortnite, tu dis à Michou, « Et qui sait, peut-être qu'on va devenir des, des, des légendes ?» Plus tard dans Click avec Muloudashour, tu disais que ton but ultime était de marquer les gens et que le jour où tu partirais, tu aimerais que ta communauté se souvienne de toi. Aujourd'hui, 8 ans après ta première vidéo et 6 millions d'abonnés plus tard, je crois que tu es sur la bonne voie pour marquer l'histoire. Je te laisse donc te remémorer ton aventure et imaginer ça et à venir. D'ailleurs, après avoir feuilleté ta youtubeographie, si tu es une personne qui admire l'audace et la détermination, je te donne rendez-vous en page 341. « Croyez en vous et osez, Lucas Brasier ». Ça, c'est la phrase que je mets à la fin de tous mes contenus. Et la page 341, c'est donc celle où vous me voyez en photo avec Inox Tag et où je lui dis « Voilà, j'adore ce que tu fais. Peut-être qu'un jour, on sera amené à se croiser sur YouTube. Et qui sait, on écrira peut-être ensemble une page de ton histoire. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. En attendant, comme vous avez vu, le cadeau lui a fait super plaisir. Donc ça, c'était vraiment le plus important. Si vous voulez en savoir plus sur les coulisses de la création de ce livre, j'avais tourné plein d'images pendant l'écriture de ce projet, comment c'était venu, euh, les étudiants également qui ont participé dessus. Donc si vous voulez un vlog là-dessus, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. N'oubliez pas bien évidemment de liker la vidéo, ça soutient, et pour un concept aussi gros, c'est toujours cool. Et n'oubliez pas également de vous abonner. Vous abonner, ça fait plaisir, ça permet euh, voilà, de soutenir la chaîne également. Et vous ne raterez pas les prochaines vidéos qui arrivent, qui s'annoncent vraiment pépites. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce livre dans l'espace commentaire. Croyez en vous et osez. C'était Lucas Brasier.